Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, même très bien. Aujourd'hui, on va parler de la pratique. Donc, quelle est l'importance de la pratique dans votre quotidien? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que vous pouvez améliorer vos compétences et de ce fait, augmenter considérablement vos revenus? Absolument! C'est aussi simple de dire que si vous faites plus de recherches Jungle Scout, Viral Launch, et Gunpen, vous allez devenir meilleur dans les recherches, n'est-ce pas? La même chose que si vous mettez de plus en plus de produits, vous allez connaître de, de plus en plus le système d'Amazon. En fait, l'absence de pratique condamne à des résultats incertains. Comme je le dis souvent, votre niveau de compétence actuel, bien, ça vous donne les résultats que vous avez en ce moment. Donc, si vous désirez obtenir plus, vous devez changer quelque chose. J'affirme cela en tant qu'entrepreneur parce que c'est un des principes où il y a le plus de résistance. Les raisons principales, c'est que j'entends, ce que j'entends, c'est que j'ai pas le temps, c'est pas fait pour moi, j'aime pas ça, je préfère être au naturel, ce sont tous des réponses que j'entends. Vous voyez, vous, en ce moment, j'ai écrit un, un, un texte pour la, la caméra, mais je me suis pratiqué combien de fois Excusez, il fait quand même assez chaud ici en ce moment. Donc, ce que je pourrais ajouter en toute sincérité, c'est que la complaisance, le manque de discipline et le manque de gestion organisationnelle, quelles qu'en soient les raisons, mon premier commentaire est que si vous faites ce que vous faites donne les résultats désirés, ben parfait, continuez de faire ce que vous avez à faire. Par contre, si ça ne fonctionne pas, il va falloir essayer d'autres choses. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a autant de résistance? Si vous étiez à une autre époque, un athlète, un musicien ou même un militaire, vous connaîtriez et adhériez au principe de pratique continue n'est-ce pas donc, si vos enfants sont des athlètes, musiciens ou simplement des étudiants, vous êtes 100 convaincus de l'importance des pratiques. Malgré le fait qu'on n'aimait pas faire les devoirs, mais vos parents nous répétaient combien de fois que c'était « don » important. Mais n'était pas nécessairement le devoir en tant que tel, c'était la pratique de ce devoir. Pourquoi les divergences? Ça peut vous sembler faire voler, pour vous vous dites « je suis trop vieux pour retourner sur les bancs d'école ». En fait, la pratique, c'est un élément de base pour tous les entrepreneurs. Qu'il s'agisse de, de sportifs de haut niveau, de policiers en intervention, ou même de musiciens, Céline Dion, Drake, Justin Bieber, pour nommer que des artistes canadiens. Définitivement, tous les entrepreneurs de la vente de haut niveau, ces gens-là pratiquent quotidiennement. Le grand virtuose du violon israélien, je ne suis pas sûr de bien prononcer, Zach Perlman, disait que « Lorsque je manque une journée de pratique, j'entends la différence. Lorsque je manque deux journées de pratique, mon professeur entend la différence. Et lorsque je manque trois journées de, travail, de, de pratique, excusez, mais mon public entend la différence. Qu'est-ce que ce serait votre vie professionnelle si, en termes de stress, de plaisir, vous étiez un virtuose de l'entrepreneuriat Voici une approche que j'utilise depuis plusieurs années. Quand je veux maîtriser quelque chose qui me tient à cœur, je, je que je le surligne, je le découpe en parcelles, peut-être en, parcelle, peut en phrases, ou en deux, ou en sections, et je l'apprends. Donc. Quelquefois, je commence par maîtriser la fin, parce que c'est là que je veux finir en puissance. C'est pas toujours facile. Une autre approche aussi consiste à apprendre à enchaîner une autre section par une autre section, un peu dans le même principe qu'une orale à l'école. Donc, je sais que c'est pas toujours évident, mais allez-y, foncez et pratiquez-vous. Votre réussite va en dépendre. Je vous dis salut, à la prochaine.